Le rôle de l'or pour sécuriser les actifs, que ce soit des épargnants, des investisseurs, est devenu évident ces derniers mois. Tout le monde achète de l'or, les banques centrales, les ETF, dont je vais vous parler dans cette vidéo, euh, les épargnants en particulier, les banques, les banques commerciales. Vous le savez sans doute, il y a plusieurs manières de détenir de l'or. La plus connue, on en parle souvent, c'est la distinction entre l'or physique et ce qu'on appelle l'or papier. Je vous rappelle que l'or physique est censé être la solution unique et l'or papier est la solution qu'il faut fuir absolument. On va voir dans cette vidéo que c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a également une distinction qui est moins connue mais euh, dont vous devez connaître l'importance si vous avez suivi euh, les formations, enfin, la formation que j'ai faite dans le domaine de l'or et les nombreuses vidéos que j'ai faites sur le sujet de la conservation. Donc cette distinction c'est celle du mode de conservation puisque le mode de conservation de l'or dans lequel on investit a des conséquences très importantes sur, on va dire, sur le caractère disponible ou pas de cet or, et évidemment sur la sécurité de cet or. Une distinction qui est moins connue, peut-être même y a-t-il d'autres distinctions, en creusant le sujet on pourrait trouver d'autres distinctions, en tout cas ces trois-là me semblent les plus importantes. Donc la troisième distinction, c'est la différence qu'il y a entre l'or en direct et l'or mutualisé. De la même manière que pour l'immobilier, on peut faire de l'immobilier en direct, donc on achète un appartement, ou, ou un immeuble, ou une maison, euh, et euh, on peut également faire de l'immobilier mutualisé, soit à travers la bourse, euh, je vous ai déjà parlé des foncières cotées, soit à travers un véhicule qui commence à être connu du grand public, qui s'appelle les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. Et bien dans, ces derniers, dans ces deux derniers cas, on est propriétaire de titres qui sont, sont émis par une société de gestion, en contrepartie d'un très grand patrimoine immobilier qui est financé par, euh, par l'argent des investisseurs. Et bien l'or mutualisé c'est un peu le même principe, c'est même beaucoup le même principe. Mmh. Bonjour c'est Pierre Beaumont, aujourd'hui je vous propose de réfléchir à un nouveau sujet sur l'or, et bien vous l'avez deviné, c'est celui de l'intérêt qu'il y a à investir dans l'or mutualisé. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, eh d'abord soyez les bienvenus parmi nous, et afin de ne pas manquer aucune des vidéos qui suivront sur ce sujet de l'or et de manière plus générale sur les sujets de l'économie, du patrimoine et de la finance qui sont les trois piliers de cette chaîne et bien c'est simple, vous pouvez tout de suite vous abonner en cliquant sur l'icône vert et bleu en bas à droite de l'écran ou alors en cliquant sur le plus PLUS majuscule que vous avez quelques centimètres sur la vidéo pour faire apparaître le menu déroulant au cours duquel vous trouverez un lien direct pour vous inscrire L'or mutualisé c'est quoi Alors on pourrait dire tout simplement que c'est le contraire de l'or en direct je vous ai donné un exemple, une similitude avec l'immobilier mutualisé à travers les CPI et les foncières cotés. On peut également prendre comme, comme exemple, comme similitude, le cas des valeurs mobilières. Donc d'un côté, vous avez les actions en direct et puis de l'autre côté, vous avez des véhicules mutualisés qui s'appellent par exemple les CICAP, les fonds les d'investissement. Les actions d'un côté, les fonds de l'autre, donc chacun leurs avantages et leurs inconvénients. C'est un peu la même chose dans le, dans le cas de l'or mutualisé par rapport à l'or en direct. Alors, pourquoi se tourner vers l'or mutualisé Eh bien, à cause de ces avantages, naturellement, il y a un avantage évident, je vais commencer par, par cet avantage, c'est celui des coûts. Il s'avère que les coûts globaux de l'or mutualisé sont nettement inférieurs aux coûts auxquels on s'expose quand on achète de l'or en direct. Je vous rappelle qu'en matière d'achat d'or en direct, donc pour les particuliers, donc on va dire d'or au détail, le coût, là, il y a les deux grandes sources de coût, ce sont d'une part les rémunérations des intermédiaires qu'il y a entre d'une part le producteur d'or qu'on appelle l'affineur, et puis de l'autre côté, vous, moi, qui allons acheter de l'or en passant par des, des professionnels de la vente d'or aux particuliers. Entre le producteur et cet intermédiaire, qui est pour nous l'intermédiaire, notre intermédiaire direct, il y, a, il y a souvent un ou deux étapes, ou deux étapes, deux ou deux étapes voire, voire parfois plus, selon par qui on passe, et, et bien sûr, qui dit étape, à chaque fois dit euh, alourdissement du coût, puisqu'il faut rémunérer un intermédiaire. Donc, ce mode d'acquisition de l'or, du point de vue des coûts, n'est pas optimal. Dans le cas de l'or mutualisé, je vais vous expliquer dans les, dans les sections qui suivent, comment ça se passe euh, à travers deux exemples d'or euh, mutualisé. Et euh, vous allez comprendre qu'on est sur des circuits plus courts et, et naturellement, les frais sont moins importants, beaucoup moins importants. Deuxième famille de frais en ce qui concerne l'or, ce sont les coûts de stockage. Euh, quand, on fait, quand on achète de l'or en direct, cet or, il va falloir le stocker. Alors je mets de côté le stockage euh, chez soi, euh, qui bien sûr n'est pas cher. Euh, sauf qu'il est très mauvais, parce que le stockage chez, chez soi, par rapport au stockage dans des coffres, qu'il soit dans le système bancaire ou hors du système bancaire, euh, c'est un niveau de sécurité face à tous les risques physiques, dont le vol, évidemment qui menace la détention d'or, qui est absolument ridiculement faible. Euh, et puis, euh, il n'y a, a, a pas que cela. quand on le garde au domicile, mais en plus, il n'est pas assuré, ou quasiment pas assuré, puisque les assureurs... Euh, vous, vous le savez, euh, à travers les contrats d'assurance qu'ils proposent aux particuliers, assurent d'une manière extrêmement légère tout ce qui est euh, objet de grande valeur. Et bien, bien évidemment, des lingots d'or ou des pièces d'or entrent en plein dans le champ de ce qui n'est quasiment pas couvert par les assureurs. Donc ce n'est pas un mode de stockage qui est véritablement comparable aux autres. Les autres sont des stockages professionnels, et ces stockages professionnels ont des coûts, ces coûts sont plus ou moins important, il y, a, il y a une notion évidemment de concurrence entre entre les acteurs, mais on est couramment dans des coûts entre 1,5% et 1% par an. Euh, plus souvent autour de 1% par an, je n'y ai pas vu plus, enfin, certainement quand je mieux j'aurais pu trouver plus, euh, mais on est plus souvent sur des, des des coûts qui sont autour de 1 petit cent par an que sur des coûts euh, plus compétitifs. Deuxième avantage, lui aussi énorme, de l'or mutualisé, c'est la liquidité. Alors vous allez comprendre pourquoi, euh, au travers des deux exemples, de, des deux cas d'or mutualisé que je vais vous présenter, euh, je vous le dis tout de suite, la raison en est, c'est que est, les circuits sont beaucoup plus courts. Bon, on va voir précisément quels sont, quels sont ces circuits. Côté euh, les, les circuits constitués de plusieurs épisodes qu'on a lorsqu'on veut vendre de l'or physique euh, que, que l'on détient euh, en direct en direct, euh, oui, on en direct même s'il n'est pas stocké chez nous euh, et euh, de l'autre euh, le circuit qui correspond à la, à la transaction sur euh, de l'or mutualisé, euh, ce n'est pas comparable alors entrons dans le cœur de ce sujet et voyons quelles sont les solutions d'or mutualisé donc je vous en ai mis de côté deux on va commencer par, par une, qui sont les ETF or. Alors Les ETF, j'en ai parlé plusieurs fois, ce ne, ce ne sont pas simplement des véhicules qui concernent l'or, ça concerne tout type de valeur qui peut être échangée sur des, sur des marchés financiers. Le principe de l'ETF, je vous le rappelle, c'est ce qu'on appelle un fonds indiciel, c'est-à-dire que le contenu de l'ETF représente exactement la composition d'un secteur donné de l'économie. Alors dans le cas de l'or, ce n'est pas tout à fait euh, dans le cas de l'or qui est une manière pr première. On n'est pas tout à fait sur cette idée-là, mais on est sur un principe euh, qui, est, qui est le même, sauf qu'il est illustré en pratique de manière un peu différente. Euh, dans le cas de l'or, un, ET, un ETF euh, fondamentalement et à l'origine, c'est tout simplement euh, une entité qui va acheter de l'or, qui va le stocker et qui va vous vendre des parts de ce stock d'or. Le, la mutualisation elle est là alors on comprend que à partir du moment où on a ce niveau de mutualisation tout ce que je vous ai expliqué enfin annoncé antérieurement euh, évidemment va se, va se réaliser puisque cet or euh, y, y, y, y, entre euh, entre l'ETF et le, euh, en dirait -je, le, la, la d'or, le producteur d'or, euh, la, seule, la, seule, la seule étape, c'est euh, le marché international de l'or, donc euh, le LBMA ou le, ou le COMEX, dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos et dont je parle de ma formation sur l'or. Euh, évidemment, donc, ça, ça limite déjà les, les, coûts, les coûts parasites. Et puis, en ce qui concerne le stockage, eh l'or il est stocké directement... Euh, il va directement des, des stocks, où sont, enfin des, des, des, stocks euh, des intervenants sur LBMA dans les stocks dans les, dans les, enfin, dans les coffres de l'ETF, ce qui limite euh, beaucoup euh, les, les frais euh, annexes, donc les frais connexes, et euh, ce qui va également réduire le coût de, de garde pour chacun des investisseurs ETF puisque la masse des investisseurs dans l'ETF va être très importante, et ça va diviser donc le coût de stockage euh, en, en, autant de, en, en autant de parts. Si vous avez écouté attentivement les propos que j'ai tenus dans d'autres vidéos, euh, dans lesquelles j'ai notamment parlé des ETF de manière, de manière accessoire, euh, vous avez dû retenir qu'en matière d'ETF, attention danger, parce que euh, il y a des, des ETF que ce soit sur l'or ou autre chose euh, qui n'ont pas en réalité euh, s'il s'agit si d'ETF qui sont censés être investis dans des secteurs de l'économie en, en fait ils ne sont investis nulle part euh, ils, ils assurent leur, euh, leur, enfin, leur prestation vis-à-vis d'investisseurs parce que par, un, par des systèmes de produits dérivés on ne des des, enfin, va pas entrer dans les détails euh, toujours est-il que ces ETF en fait ne vous donnent pas réellement accès aux, aux valeurs que vous souhaitez toucher par l'investissement. Et, et il y a de même pour l'or. Il y a des ETF qui n'ont qui pas un gramme d'or dans leur coffre, d'ailleurs qui n'ont pas de coffre, euh, qui, sont, qui vous permettent de, de suivre les cours de l'or à travers votre investissement. Puis quand on investit dans un ETF, c'est évidemment pour bénéficier de, de la hausse éventuelle de l'or et, et, et avoir quelque part l'équivalent d'un investissement en or. Ces, ces ETF, c'est ce qu'on appelle des, des ETF... Euh, de réplication synthétique, c'est-à-dire que les cours de l'or sont répliqués par des, ob par des objets, par des, des outils, des instruments financiers synthétiques, et euh, ceux-là sont dangereux parce que, euh, bah, pratiquement, il euh, n'y a rien derrière, euh, de derrière le papier et l'éthique qui vous sont vendus, il n'y a rien, donc vous n'êtes pas vraiment investi dans l'or. Et si les choses vont mal et que vous souhaitez, à un moment donné, récupérer l'or auquel en théorie, euh, euh, enfin qu'il y a en théorie derrière le bout de papier que vous avez, eh bien, il n'y aura, aura rien, parce que d'abord il n'y a jamais rien eu, et que si jamais il y avait un petit peu, tout le monde le veut en même temps. Voilà, donc ça, c'est problématique. Maintenant, il y a une autre catégorie d'ETF, de qu'on appelle les ETF à réplication physique. Bon, ce n'est pas uniquement les ETF sur, sur l'or qui ont cette possibilité, c'est aussi les ETF, euh, si vous voulez investir dans le secteur de, de l'automobile par exemple, il y a des ETF qui font de la réplication euh, synthétique, et puis d'autres qui font de la réplication physique, c'est-à-dire ils vont tout simplement acheter, ben, par exemple, euh, n'importe quoi, on va dire que Renault, ça représente 10% du, euh, du marché mondial de l'automobile, ils vont acheter euh, dans leur euh, portefeuille de d'action il y aura 10% d'actions Renault. Volkswagen, ça représente 8%. Il y aura 8% d'actions Volkswagen. Euh, General Motors, ça représente euh, n'importe quoi, euh, 14%. Il y aura 14% Toyota, etc. Bon. Donc là, on est sur ce qu'on appelle de la réplication physique, c'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, euh, l'indice, le, hein, l'ETF, c'est jamais qu'un indice, de cette manière-là, euh, suivra parfaitement euh, l'évolution du secteur et pour cause. Dans le cas des ETF or, D'ailleurs, sauf erreur, on appelle ça des ETN lorsque ce sont des matières premières. C'est la, la même chose. Les, euh, les ETF qui sont basés sur leur application physique détiennent réellement dans leur coffre des quantités d'or qui sont considérables, qui s'expriment en dizaines de tonnes, en centaines de tonnes. Et même le plus gros ETF or à application physique du monde euh, a, enfin avait au mois d'août, mais enfin, ça n'a pas dû évoluer beaucoup, plus de 1200 tonnes d'or dans ses coffres. Alors 1200 tonnes d'or, ça ne parle peut-être pas à ceux qui ne connaissent pas bien euh, les chiffres en matière d'or. Euh, je, je dirais simplement que c'est quelque chose euh, de colossal. Euh, on va faire une comparaison. Euh, 1200 tonnes d'or, c'est plus d'or que n'en détient la Grande-Bretagne, que n'en détient la Banque d'Angleterre. Donc quand on investit dans cet ETF ou dans des ETF comparables, eh bien, on ne manquera pas d'or, on aura notre or et on ne risque pas d'avoir un papier qui, un jour, ne vaudra rien parce qu'il n'y a rien derrière. Euh, encore un autre chiffre concernant les, qui, les ETF qui me revient. Euh, le, la totalité euh, des stocks d'or détenus par les ETF, donc en application physique, est de, ça varie évidemment euh, en fonction des moments, mais enfin, actuellement elle est de 3600 tonnes. 3600 tonnes, c'est euh, le stock d'or de la France plus 50%. Je vous ai dit que, que les frais euh, sont... Euh, euh, très faibles par rapport à la détention d'or en direct, ils sont même très faibles par rapport à la détention d'autres euh, fonds de valeur mobilière, puisque euh, ce sont les frais qu'on a de manière tout à fait classique dans des, dans des ETF, et ces frais sont de... Ça dépend des ETF, évidemment. Ils n'ont pas tout à fait tous les mêmes frais. En général, c'est autour de 0,25% par an. Il euh, y en a un qui a 0,18%. Euh, enfin, disons que les ETF, les, les grands ETF à application physique, donc qui sont euh, les plus connus, mais ce en n'est fait, pas pour autant que les autres ne sont pas bons. Dès lors qu'ils ont vraiment de, de l'or dans leur. De dans leur coffre, voilà. Dès lors qu'ils ont de l'or dans leur coffre et qu'ils en ont beaucoup, euh, on est plutôt donc sur des, des frais autour de 0,25% par an. Euh, pour comparaison, euh, la plupart, enfin, de très nombreux fonds actions, donc de fonds des SICAV, hein, euh, comme on dit vulgairement, euh, investis en actions, ont plutôt des frais entre euh, euh, autour de 2% par an, parfois moins, parfois plus. Parfois beaucoup plus d'ailleurs. Euh, donc un, ces ETF sont, sont des véhicules extrêmement économiques pour investir. Dans le cas des ETF or, je dirais qu'ils sont encore plus économiques, puisqu'on ne les compare pas euh, à des supports, on les compare pas à des instruments euh, d'investissement type action, euh, on les compare à l'investissement direct en or, qui lui est quand même plus cher que ça. Euh, une parenthèse d'ailleurs l'investissement direct en or, contrairement à ce que beaucoup imaginent, n'est pas une forme d'investissement qui est grévée par des frais très lourds par rapport à l'ensemble des formes d'investissement. On est dans des moyennes qui ne sont pas très élevées, néanmoins qui sont nettement plus chères que quand on investit à travers de, de l'or mutualisé. Une solution pour investir dans de l'or mutualisé que je vous présente dans cette vidéo, c'est l'or physique, mais mutualisé. C'est-à-dire que là, on ne va pas mutualiser... Euh, de l'or. L'ETF c'est une mutualisation d'or physique, l'ETF c'est une mutualisation d'or physique. Dans ce système, on est plus proche d'une détention en direct de l'or que d'une détention mutualisée comme c'est le cas à travers un ETF. En fait, c'est un peu entre, entre les deux. Euh, dans le cas de l'ETF, ce qui est mutualisé, ce sont les titres de la société. Hein, les titres du fonds. Euh, et derrière ces titres, évidemment, il y a un stock. Bon, un stock, un stock physique d'or. Euh, donc indirectement, c'est bien le stock physique qui est mutualisé. Dans la deuxième solution, ce qui est mutualisé, c'est directement donc un, un stock d'or, mais ça ne passe pas, euh, la, la propriété de l'or pour les investisseurs ne passe pas à travers des titres. Euh, chaque investisseur est propriétaire de x grammes ou centaines de grammes ou kilos d'or euh, qui, qui font partie de ce qu'on appelle des barres d'or, qui sont la, la forme physique la plus importante pour stocker de l'or. Les, les, les barres font 400 onces, c'est-à-dire 12,4 kg. C'est la forme d'objet euh, d'or euh, qui sert à, au, qui sert à stocker l'or des banques centrales, des banques, enfin de tous les gros intervenants dans l'or, euh, euh, y compris des ETF d'ailleurs, et euh, ces bars sont en copropriété. C'est-à-dire que moi par exemple, c'est ce que je fais, un dans un coffre qui est soit en, en Grande-Bretagne, en Suisse, enfin, il y a diverses solutions. Je, peux, je choisis d'ailleurs des coffres possibles et je peux être positionné sur plusieurs coffres à, à la fois, enfin à la fois. Je peux avoir de l'or dans un coffre et de l'or dans un autre coffre. Donc, on est copropriétaire de ces barres d'or. On n'est pas copropriétaire d'un stock d'or général, c'est-à-dire qu'on n'est pas copropriétaire d'un stock d'or qui fait des, des dizaines de tonnes, ou des centaines de tonnes, euh, qui, est, euh, donc, euh, qui est stocké par la, la société dans laquelle, par laquelle on passe, euh, mais on est copropriétaire d'une barre d'or identifiée. Voilà. Donc, même si euh, vous n'avez acheté que 100 grammes d'or, euh, vous êtes copropriétaire. Euh, vous avez 100 grammes d'or sur la barre euh, de, de tel affineur qui porte le numéro tant, temps et temps. Donc, c'est bien, c'est une datation en direct, mais euh, qui, qui, est, qui est mutualisée. voilà, le, voilà, ce, voilà ce système. Alors, l'intérêt de ce système. On retrouve la, la même chose que pour les ETF c'est qu'on a des frais qui sont là aussi extrêmement faibles euh, donc à l'achat entre le coût d'achat euh, et le coût de, de revente puisque vous verrez que les, les reventes sont extrêmement simples je vais vous en parler euh, tout de suite euh, entre le coût d'achat et le coût de revente on est sur des frais qui sont autour de 0,5% euh, ce qui en matière de transactions sur l'or défie toute concurrence et quant aux coûts de stockage, là aussi, ils sont, ils sont tout simplement hallucinants, puisqu'on est à des coûts de stockage, tenez-vous bien, de 0,12% par an. Donc il reste maintenant à, être, à illustrer la question de la liquidité, mais avant ça, je veux terminer le chapitre sur ce que sont concrètement ces solutions. En, en détaillant un petit peu euh, l'aspect stockage, l'aspect sécurité du stockage. Donc, Dans le cas des ETF, vous l'avez compris, on est euh, sur des stocks d'or qui sont colossaux et qui sont évidemment stockés dans des coffres qui sont des coffres tout à fait euh, adaptés à des stockages aussi énormes du point de vue des valeurs. Euh, donc là aussi, on est dans des juridictions sûres, c'est la Suisse, enfin bref, euh, Il suffit de regarder ce qu'on appelle le DC de, de l'ETF, hein, donc le, le document d'information pour, euh, pour la clientèle, et vous verrez où sont stockés, euh, où est stocké l'or euh, de l'ETF dans lequel vous investissez. Euh, et en ce qui concerne l'or, en, euh, la mutuelle mutualiser hein, euh, directement sur des barres d'or identifiées, c'est la même chose. Euh, on est, enfin, la, la société dont je suis client et dont je parle dans, dans ma formation sur l'or euh, stocke des centaines de, ton, des centaines de tonnes d'or. Je crois que c'est le plus important stock d'or privé euh, mis à part les, les ETF euh, au monde et euh, bon, là aussi, d'ailleurs l'euro est stocké directement dans, dans les coffres ou il y a des banques centrales. Donc vous voyez, on est là dans des stockages qui sont institutionnels, euh, donc des stockages de parfaite sécurité si la, la perfection était de ce monde. Alors on arrive, on arrive à, vers la fin de, de cette présentation, il reste à voir la liquidité. La liquidité... Euh, Premier cas, ce sont des ETF. Alors, les ETF, eh bien, vous le savez, ce sont des véhicules d'investissement en bourse. Qu'est-ce hein. que ce soit des ETF sur l'or ou des ETF sur, euh, sur l'indice sur CAC de la Bourse de Paris ou l'indice des producteurs de blé aux états unis euh, donc euh, ça, ça s'achète et, et ça se vend euh, dans le cadre d'ordres de bourse si vous passez par la banque eh bien il faudra donner un ordre à votre banque et donc ça sera fait le temps qu'elle le fasse si comme c'est probablement votre cas si vous avez l'habitude de faire des opérations en bourse vous êtes client de ce qu'on appelle un broker c'est à dire un courtier euh, un courtier en bourse vous avez un espace client euh, internet et donc, vous faites ce que je fais moi tous les jours, vous allez sur votre espace client, vous regardez ce qu'il en est, et si vous avez envie de vendre, eh bien, euh, vous, vous cliquez sur. Euh, euh, vous indiquez dans le moteur de recherche le nom de votre ETF, donc, donc vous allez directement dans, dans la, la synthèse de votre portefeuille, euh, vous cliquez sur le TF en question, vous cliquez sur vendre, et vous, vous indiquez combien vous vendez de parts, et puis euh, dans les secondes qui suivent, vous avez quelque chose qui apparaît sur votre interface en disant que l'ordre est exécuté et vous avez vendu votre or. Vous voyez, c'est très simple. Et, et, et il n'y a aucun frais attaché à la transaction. Enfin, si ce n'est les, euh, les frais que vous prenez votre courtier en ligne qui sont euh, véritablement euh, euh, misérables. Le courtier en ligne gagne sa vie sur la quantité, mais pas du tout sur les marges qu'il fait sur chaque opération. Euh, en ce qui concerne, l'autre solution, donc, qui est la... La mutualisation de barres d'or physiques en direct pour les, pour les investisseurs. On est très proche de ça. Là aussi, vous, vous gérez votre stock d'or et vos mouvements sur votre stock d'or avec une interface client, donc, euh, donc vous avez des codes d'accès et tout ça. Euh, vous décidez, euh, on veut dire que vous avez, euh, bah, avez de l'or en coffre, ce qui est mon cas en Allemagne, de l'or en coffre en Suisse, en, en Suisse, oui. Alors n'imaginez pas que j'ai comme ça des centaines de tonnes d'or. Hein. Je... <rire> Je suis comme vous. <rire> cette, cette solution est ouverte à, à, toutes, à, toutes, à toutes les bourses. Hein. Euh, toujours est-il que dans, dans mon allocation d'or, j'ai une partie. Par ce moyen-là, qui est en Allemagne, une partie qui est en Grande-Bretagne. Euh, si je décide de vendre, mettons, la moitié de ce que j'ai en Allemagne pour faire autre chose avec cet argent, eh bien, je vais, depuis mon interface en passer un ordre euh, pour, pour, vendre, pour vendre cet or et euh, je vais être crédité sur mon compte bancaire, donc, qui est évidemment euh, euh, associé à, à, ce, à ce compte. À ce compte d'achat d'or, de transaction sur l'or, quand on crée, quand on s'inscrit, quand on s'inscrit dans cette société, je vais créditer bah, le temps que l'argent arrive, c'est-à-dire sous 48 heures, c'est pas plus compliqué que ça. Euh, donc là, là aussi, bah, les, les frais, ça va être euh, euh, la moitié, la moitié 0,5% ou quelque chose, quelque chose comme ça. Euh, on est vraiment dans des choses extrêmement faciles et dans des choses extrêmement peu onéreuses. Pour conclure, cette, euh, cette, cette, cette analyse de, de l'investissement en or par ces véhicules mutualisés euh, est-ce qu'on aurait là la solution idéale et parfaite pour investir dans euh, l'or Rappelons quels sont les avantages et ces avantages sont énormes euh, de par leur nature et de par leur degré c'est d'une part la faiblesse des coûts et d'autre part la liquidité immédiate ce qui pour tout investissement et surtout pour l'investissement en or et quelque chose de, de remarquable. Alors, on va me dire, euh, oui, mais euh, quand même, il euh, y a le gros problème, c'est que cet or, on l'a pas directement sous la main. C'est pas comme s'il était à la maison, euh, etc., etc. Donc, euh, en cas de crise où euh, plus rien ne marcherait, euh, oui, bien sûr. Euh, oui, mais enfin, vous savez que je ne suis pas favorable à, à la, au stockage d'or à la maison. Euh, donc, je, je vous rappelle les gros inconvénients qu'il y a dans ce mode de stockage. Euh, D'une part, il n'est pas en sécurité. Il euh, faut bien comprendre ça. Et puis ensuite, en cas de crise, comment va-t-on faire pour le rendre liquide, cet or Parce qu'il ne faut pas croire que même en cas de crise grave, on va se mettre à payer euh, avec de l'or ou des petites pièces d'or ou même des pièces d'argent. On continuera à payer avec nos devises, des devises étrangères dans le cas des cas. Donc il faut, il faut pouvoir rendre cet or liquide et le fait de le stocker, de le détenir dans des conditions, d'avoir des formes d'investissement en or comme celle que je vous présente là, qui lui donne une liquidité très facile et très rapide, c'est un atout essentiel. C'est même le plus important à mon avis, mis à part la sécurité. Dans ma formation sur l'or, ceux qui l'ont acheté le savent. Je conseille la, la solution, je conseille en priorité la solution... Pour, pour leur physique, puisque ma formation c'est sur leur physique, euh, basée sur la mutualisation, c'est-à-dire sur celle que je viens de vous présenter, euh, que je viens de présenter en détail. À cela s'ajoute un, un avantage très important aussi bien pour les ETF que pour la mutualisation de leur physique, c'est que ça se passe très largement par des sociétés étrangères qui sont par définition juridique hors de portée des abus éventuels de l'administration française. Donc je vous ai dit tout ce que j'avais prévu d'aborder dans cette, dans cette vidéo. Donc avant de vous dire au revoir jusqu'à la, jusqu la prochaine fois, vous trouverez sous, sous la vidéo le premier lien un accès à la formation sur les pièces d'or que j'offre, qui tout simplement est, est l'extrait du module pièces d'or, de ma formation sur, sur l'or. C'est bon, une, une formation vidéo qui dure 37 minutes. Euh, vous y apprendrez beaucoup de choses en dessous vous avez un deuxième lien mais c'est l'accès tout simplement à la formation sur l'or et puis vous pouvez continuer à dérouler vous trouverez d'autres liens très intéressants j'espère que vous êtes euh, bah déjà alléchés par, euh, par ces informations que je vous ai données par la possibilité de les utiliser pour vous même regardez de près euh, ce que je vous dis sur les pièces d'or vous y apprendrez je pense beaucoup de choses et je vous dis à bientôt